Voilà, je lance l'enregistrement. Euh, bah du coup en gros là, tu vois les animaux que t'as. Oui. Alors meurs pas non plus. Hein. <rire> oh, <rire> Déjà <rire> <Du> coup, <rire> vous avez déjà un bébé Vous avez déjà un bébé Du coup, je peux pas vous donner à manger Ah pardon, je les frappe <rire> Il y a pourtant des coeurs, pourtant, que j'ai vu <rire> hey, Attendez, vous baiser, là, maintenant Ah <rire> oh, putain, le mec, ultra cruel, quoi euh, Avant toute chose, pour le pétisier, euh, Basta a tué a euh, enterré mon chat. Je l'ai pas tué, il est juste... <rire> <au chaud. rire> oui, justement, c'est pour ça que je me suis rattrapé enterré, quoi <rire> Ah, c'est parfait, il t'a regardé donc c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà. <rire> ouais c'est bon, je t'ai filmé. Hein <rire> Alors, pour ce qu'ils te demandent pendant l'enregistrement, le, c'est pas bah, ça qui est la, la, la chine casse là. Ah tu, tu survoles. <rire> c'est à ce qui... Euh... Oui tu veux terminer ta vie quoi <rire> Putain, franchement, j'ai fait un retour, mais on a vu l'hameçon! On a vu l'hameçon! Oh, Attention, une boule! Le <rire> mec, il a lâché son arc! <rire> ah, le, robot de, le robin des bois! Vous <rire> êtes surpris! Waouh! Ah, vas-y, je garde ce plan, vas-y! Il est parfait! <rire> Waouh! <rire> Alors, je le garde, mais je sais pas si je vais le mettre pour <rire> il, est, il est encore morduré à cause de sa connerie, quand même. Tu vois une porte, tu dis le gars quand même sortir par la porte, maintenant, il passe par le mur. Euh, recommence, mais cette fois-ci, avant qu'en gros, dès le dépôt, oh là. T'as fait un 3-6, je pense que c'est euh, à qui. 1, 2, 3. Alors, je m'attendais pas que tu réussisses tellement bien en fait. Parce que. <rire> parce que encore le billigé, je me dis, ok, il va faire son, son amusant. Et là je le vois vraiment faire le mouvement pour vraiment sortir à la portière. <rire> et il reprend alors que j'avais pas fait le décompte, bah dis donc <rire> <rire> Ah t'es pas soigné toi encore N'hésite pas à faire des plus grands gestes. <rire> tout timide le petit chakorato <rire> quand même Donc là... Attends, arrête de bouger la tête justement. Quoi euh, la... Non, non. <rire> à ton avis, je filme qui là <rire> Genre le mec, je le regarde pas et tout. Euh, bon, il <rire> y a des fortes chances que ce soit pas lui. Hein. Oh bonjour Monsieur Bethamy, je vais très bien les vous. Bouger. Tu peux regarder le, le ciel, les métaux. Bah oui, c'est sûr que si je te parle comme ça... Oh, bonjour, monsieur Pétaline <rire> <rire> oh, bon, oh, bonjour, monsieur vous, vous vous envolez au paradis, c'est incroyable <rire> Si je fais ça, c'est incroyable, hein, ouais. <rire> Alors, j'imagine qu'il s'envole, hein, c'est tout, Même quand, quand c'est pas filmé, je sais qu'est-ce qui se passe hors cam. <rire> Donc la seconde phrase, c'est... Dites-moi, mon cher euh, médecin, vous allez faire quand votre directeur code Doris euh, Stickman. La phrase est un peu longue. Ouais, c'est ça. De même, je vais très bien et en parfaite santé pour cette merveilleuse journée. C'est bon, j'ai pas la. Dans mon temps. On bouge pas, on vous regardez, vous pouvez raconter votre vie, etc. Voilà. Ça va? <rire> ça va être <rire> ah, écoute, il faut bien commencer quelque part On adore passer 12 minutes à se regarder dans, dans, dans, dans le blanc des yeux <rire> Dans les blanc des yeux Dans des yeux Ça, ça commence très très mal la conversation. Tu, tu m'as fait penser à, à, un, à une marque... À une marque, à une marque qui est, que j'avais revu une vidéo. C'est un truc assez cliché africain, genre... Le petit bambou là, un truc comme ça, non c'est... Euh... <rire> C'est le petit négro un truc comme ça je crois c'est Oh putain C'est pour ça que <rire> t'es pas en live Si un jour tu veux goûter les mini croissants euh, de la marque Seven Days au bout 20 Bah mange pas c'est pas bon en fait La chérie a, on a fait le, le test C'était si un acheté, le deuxième à moins 50% et bah on en fait. Alors juste pour bon, moi, vous dire C'est pas moi qui a fait les courses <rire> bah ben oui mais faut quand même le manger hein. C'est bien, je commence à me faire un peu de gauche à droite parce que la vidéo est sortie là. Faut que voir. Bah regarde là, elle dure voilà. au moins 10 minutes, donc euh, le temps qui reste après là... Parce que là on est à 10 minutes donc tu pourras le regarder. Non mais c'est juste pour mettre un dislike c'est tout, après je... Ah le bâtard c'est pour ça, merci Youtube qu'ils <rire> qu ont caché ça. Salut, on s'amuse chérie hein. <rire> On a ouais. perdu hein, Laurina a lancé la roue, on a perdu. Merde ouais. Bah, euh, tu peux le <rire> follow. Oh, alors, alors c'est gardé, hein, c'est gardé, hein. <rire> Allez, plus que quelques minutes, hein. Là, je vois la, la lune qui commence à descendre. J'ai disparu Ah, <rire> oui <rire> <rire> T'as du kick Genre attends. Vous avez été immobile trop longtemps. Ouais, ah bah... Ça. Ah bah vas-y, vas-y, essaie de revenir en <rire> pluie avant que la lune disparaisse parce que là, je vois la lune qui commence à disparaître là. Allez là, c'est bon, bouge plus, bouge plus, bouge pas Mais <rire> pourquoi je vois tes fesses à toi <rire> Je vois ton pas... dos C'est pas grave, on te ah, voit, okay. on te voit dans le bon sens. <rire> Mais toi, je vois le derrière de ta tête C'est pas grave. Et voilà, je vais être tranquille pour ce soir. <rire> oh non T'es horrible, frère euh, je parle de faire un stream ce soir, hein, c'est tout. Hein. <rire> non, tu viens de clairement dire que le fait que ta mère reste pas là, tu vas être tranquille quoi. <rire> L'enfoiré. Bisous maman. C'est bon là, on, on a fini la scène ou pas là Attends, j'écris un message. <rire> <rire> Excusez-moi. <rire> c'est parce que je suis malade. Je, je suis à deux <rire> doigts de Non, l'excuse quoi <rire> Non, mais attends, en plus, je veux pas te mentir. En plein stream, je rotais tout le temps parce que j'étais à deux doigts de vomir, donc j'y peux rien. Tu n'as pas peur que 5 ans, ça soit trop rouillé Oui Oui Oui Vous allez flashback. Ouais. <rire> Bah, lis le, lis le dialogue au lieu de t'amuser, là, genre. Voilà. Moi Il y, Il y a marqué le mot rouillé oui, en révélation avec des flashbacks en fond. Ah, tu l'as écrit Oh putain, j'ai pas vu que t'avais écrit tout ça, Bah non, j'ai activé ma cam là, je fais les, les gestes des doigts et tout, j'essaie <rire> elle, elle essaie de comprendre, là, depuis tout à l'heure. Bah, bon, bon, moi, je suis continue. où, moi Je continue. Toi, te... bah... Pff... Toi, ta gueule. T'es là, t'es là, on aimerait bien non nom, mais t'es là quand même. c'est <coughs> <coughs> euh, bon. ça. Je... Allez, j'ai pas fini. Hein Non. <rire> non mais c'est pas ça la première phrase. Bah, et en plus, Hermione Bettany bah, n'a pas de fusée. Oh c'est, oh bonjour Monsieur Barato. Non, non mais putain mais... On est la deuxième partie. <rire> Toi c'est, si je le sais... Ah d'accord, ok. Parler. Je serais capable de le sortir à une date précise. Mais arrête avec tes putains de fusée et tout ça putain. <rire> <rire> T'as pas fini hein ah, ah, je, ah, j ai j ai bah tu dois dire ah, toutes non. tes phrases hein Oui, il faut que tu te dises toutes tes phrases et que tu Alors, sois sérieux bordel Le mot rouillé en réverbère. Non, pas ça putain Si ça doit durer 5 ans, je serai capable de le sortir à <rire> C'est bon, on l'a perdu là Je serai capable de le sortir à une date précise Voilà. Je... J'en <rire> oh, <le petit> suis <rire> Ah putain, quel connard, il m'a failli faire tuer. Je. Tu vois, il Je ah. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et l'acronyme vrai de OGM, ça veut dire objectivement, t'es une grosse merde D'où il a pris à voler <rire> C'est parfait comme fort en plus. J'entendais tellement pas que tu t'en C'est bon, ouais <rire> Une fin de tournage. On a tout ce qu'il faut. Spétami est parti pour aller sur sa planète J'espère que t'as la référence, celui qui est parti au ciel, là. Expulsé <rire> <rire> Comment ça expulsé Ah, enfin des vacances <rire>